Salut tout le monde, on se retrouve donc sur une annonce, une présentation, une explication concernant l'édition Anniversary de Skyrim qui est sortie le 11 novembre 2021, il y a quelques jours, on est le 16 au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais vous laisser déjà avec le trailer, ensuite on rentrera dans les détails, comme le dit la vignette, quelle différence entre la mise à jour du 11 novembre qu'il y a eu et l'achat du DLC. Je vous explique tout ça mais avant on va regarder le trailer ensemble. À tout de suite Vous avez pu le voir, le trailer, j'espère que vous l'aurez apprécié. Ça montre pas mal de nouveautés. On peut voir de, des améliorations euh, pas mal au niveau des graphismes, de l'optimisation, etc. Mais on va y revenir plus en détail. Euh, ce que vous voyez en arrière-plan, euh, je vous partage simplement euh, la vidéo qui a été faite par un youtubeur américain qui s'appelle Tiddy Ogie qui a fait ça super bien. Donc, plutôt que moi passer des heures à faire des montages, il l'avait fait. Donc, j'ai tout simplement partagé euh, sa vidéo là, euh, sur ma vidéo. Donc, je précise... Les images derrière moi ne m'appartiennent pas. Je les partage. Elles viennent de la chaîne de T Tidly au un youtubeur américain qui montre tout ce que je vais vous expliquer tout simplement en vocal. Euh, merci à lui d'ailleurs pour avoir fait cette magnifique vidéo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse, cette mage euh, du euh, 11 novembre 2021. Euh, alors... Elle a été gratuite, certes, elle était imposante. Quel a été son effet Cette grosse mage a entraîné la colère des aficionados de Skyrim euh, car euh, ils avaient pas mal de mods dans leur jeu. Il y en a certains qui avaient jusqu'à 200 mods, voire plus, sachant que Skyrim est le seul jeu ayant une communauté, je dirais, énorme de modeurs euh, qui sont là pour améliorer les choses que Bethesda euh, ne voulait pas faire euh, ni améliorer son jeu. Mais par contre... En effet, euh, le problème qui se pose, c'est que le SKE ne fonctionne plus. Ça a été la grande surprise des joueurs suite à ce mage qui n'ont plus pu lancer leur jeu via le SKE, mais je dirais par le biais normal de Steam. J'entends par là que tous ceux qui, aujourd'hui, euh, avaient... Eu cette mise à jour qui s'est téléchargée soit automatiquement, ou vous l'avez faite et que vous jouez avec des modes, ça ne marchera plus. Vous ne, pourrez, vous ne pouvez plus lancer votre jeu via le SKE, mais vous pouvez le lancer normalement via Steam, mais il n'y a, a plus de mode qui fonctionne. Donc ça, ça a été une grosse colère par rapport à tout, euh, tous les aficionados de, de Skyrim. à savoir que cette grosse match, je le redis, concerne la version SE de Skyrim, comme le DLC d'ailleurs, si vous n'avez pas la version LC, euh, SE, et le, le DLC et la mage ne, ne pourront pas fonctionner. Il faut vraiment que vous ayez la version euh, The Elder Scrolls, Sa, Skyrim 5, euh, SE, spécial édition. Sinon, ça ne fonctionne pas sur les autres versions et le DLC, si vous l'achetez, ne marchera pas. Donc faites attention à ça Toutefois, le seul moyen qui a été trouvé à ce jour, si ça peut vous aider pour ceux qui veulent garder votre mode, vos modes, eh ben, le seul moyen qui a été trouvé à ce jour, c'est de garder votre karim SE en modé. Euh, ben, il ne faut pas tout simplement exécuter euh, la mage de Steam. Et donc, euh, à ce moment-là, si vous n'exécutez pas, si vous ne mettez pas en place de mise à jour, eh ben, vous pourrez garder votre jeu modé, mais par contre, vous ne profiterez pas des nouveautés de la mage euh, du 11 novembre 2021 donc euh, à vous de voir si vous voulez profiter des nouveautés mais par contre euh, vous n'aurez plus vos modes sachant que la mage inclut pas mal de modes dedans ainsi que le DLC euh, qui était présent ben, sur le SKE donc à vous de voir euh, si vous préférez ben, euh, continuer à jouer sans avoir la mage et les ajouts et les nouveautés soit si euh, ben, vous préférez mettre la mage et ne plus profiter de vos modes sachant comme je vous le dis que beaucoup de ces modes qui ne fonctionne plus, se retrouve dans la mage du 11 novembre, mais aussi dans le DLC, parce qu'il y a des ajouts différents. La mage va vous apporter certaines choses, et le DLC en apporte d'autres. Donc on, verra, on va voir tout ça en détail. Euh, pour concernant les modes bah, il va falloir tout simplement être patient euh, parce que euh, la mise à jour ayant cassé tous les modes il va falloir que tous les modeurs euh, tous les créateurs des modes reviennent sur leurs modes parce qu'ils ont changé tout le système de cryptage et autres du jeu là on rentre dans un truc qui moi mais complètement euh, mais loin de, de mon cerveau, hein, mon petit cerveau. Donc, euh, pour créer des modes, il y a des scripts, etc. Donc, tout ça, ça a été changé. Donc, il faut que les modeurs, en fait, euh, reprennent tous leurs modes et les retravaillent. Alors, c'est un gros problème parce que c'est énormément de boulot de créer un mode. Et euh, je ne sais pas si euh, les modes qui ont été faits en 2017, 2016, enfin, depuis 2011 que Skyrim était sorti, avance thommage euh, tous ces modes est ce que tous les, les, les, les modeurs vont y revenir dessus est ce que c'est foutu on ne sait pas mais là il va falloir attendre que de voir si le SKE va être mis à jour avec cette version là ou pas pour l'instant il n'y a rien qui est fait donc pour l'instant, moi, j'avais qu'une boussole qui me servait. Elle ne fonctionne plus. Je m'en passe, mais je vous avoue que ça manque. Mais on verra si les modeurs reviennent là-dessus. Comment ça va se passer au SKE S'il y a des nouveautés, je vous tiendrai au courant. Et si vous vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, ce mage a donc apporté l'ajout gratuitement de correctifs de nombreux bugs. Car il faut être honnête, c'est pas un secret que Skyrim 5 est truffé de bugs et que depuis 10 ans, Bethesda ne fait rien pour corriger cela. D'où le travail des modeurs qui avaient fait des patchs pour éviter les bugs, etc. Mais tout ça est foutu en l'air, façon de parler. Mais aussi d'autres ajouts comme les quêtes appelées les saints et les séducteurs. La mise en place de la pêche dans le jeu. La possibilité de jouer en mode survie avec la gérance de la faim, de la fatigue, des maladies, euh, etc. Comme dans tout jeu de survie. Et l'ajout de curiosités rares avec une certaine optimisation du jeu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'apporte, en gros, euh, cette mage euh, gratuite par euh, Bethesda le, depuis le 11 novembre euh, 2021. Donc, il y a dans cette mise à jour euh, des quêtes dont la quête des saints et des séducteurs, comme je vous le disais. C'est en fait une suite de quêtes qui vont nous faire découvrir deux nouvelles factions du jeu qui seront hostiles et qui n'hésiteront pas à attaquer les caravanes euh, tagites. Ces quêtes vont vous permettre de trouver des objets uniques. Elle se divisera en deux quêtes principales et plusieurs quêtes annexes. Donc pour lancer ces quêtes, il vous faudra parler à un cagite appelé Grissade, qui est un marchand ambulant itinérant que vous trouverez autour de Blancherive. Vous lancerez donc la quête équilibre et pouvoir qui se divisera en deux quêtes sur bord de ciel. La quête des saints bandits premier camp et, et, la, et la seconde et la quête des saints bandits deuxième camp. Chacune de ces quêtes vous donnera un stuff complet, nouveau, ainsi que de nouveaux familiers et de nouveaux bonus. Suite à cela, une quête annexe qui vous amènera alors dans la grotte de Crystallis, où pas mal de surprises vous attendent avec une nouvelle quête appelée « Restaurer l'ordre » qui vous donnera une arme unique, mais je ne vais pas vous spoil, euh, je vous laisse découvrir cela. Une fois la quête des 5 Bandits, deuxième camp terminée, vous déclencherez une nouvelle quête qui s'appelle « Les villes séducteurs, premier camp » Et s'enchaînera ensuite les, f... les villes séducteurs deuxième camp. Et vous aurez ensuite la récompense de Rissad le Kagit. Voilà, ça c'est pour le marchand itinérant qui se trouve aux alentours de Blancherive. Euh... Venons-en à l'autre nouveauté qu'apporte la mise à jour. Je ne parle pas du DLC, là on est dans la mise à jour. La nouveauté qui, est... qui a été instaurée dans le jeu est la pêche. Oui, la pêche. Vous savez, pêcher des poissons. Il vous faudra évidemment pour ça acheter une canne à pêche. Alors on peut le trouver avec du matériel de pêche. Vous pourrez les trouver chez tous les marchands dans les villes ou en trouver aussi sur des spots gratuitement. De nombreux spots de pêche ont été ajoutés. Vous pourrez aussi trouver chez les marchands des, des cartes qui sont achetables vous donnant les spots de pêche. Alors vous avez la carte de Blancherive, vous avez la carte, vous avez différentes cartes comme ça selon les villes parce que euh, chaque spot a des poissons bien spécifiques a été ajouté au jeu 20 nouvelles espèces de poissons, euh, quelques quêtes liées à la pêche, mais aussi la possibilité, et pas des moindres hein, quand même ça, c'est d'installer euh, un aquarium chez vous, dans la cave de votre maison, euh, que ce soit à la maison du lac ou entre les maisons que vous construisez dans le jeu, vous pourrez y ajouter un grand des aquariums, y mettre les poissons dedans, ou alors carrément y poser des trophées de poissons que vous avez pêchés. Attention, il faudra aussi lire des livres concernant la pêche, qui euh, devient, je, je dirais, entre guillemets, une compétence. Ce n'est pas une compétence que vous avez dans l'arbre avec euh, euh, tous les sorts que vous avez. Pas du tout, C'est pas lié à ça. Mais si vous voulez euh, débloquer, progresser euh, dans la pêche, il vous faudra lire des livres que vous pourrez trouver à la poissonnerie euh, de la ville de Fayez. Il me semble, je ne suis pas sûre, ça se sera à vérifier. Autre nouveauté de ce mage, le mode survie. Et eh oui, rendant le gameplay et le jeu un peu plus immersif, mais aussi plus compliqué. Car comme tout jeu de survie, vous devrez gérer beaucoup de points comme le sommeil, les maladies, l'impact du chaud, l'impact du froid, et bien d'autres handicaps qui vont compliquer le gameplay, vous lançant un énorme défi, celui de survivre dans Skyrim. Jusque là, on n'avait pas ça, on ne pouvait pas, euh, et, et, et ce n'était pas inclus, on ne pouvait pas... On n'avait pas plutôt à gérer notre faim, notre soif. On n'avait pas à gérer euh, le chaud, le froid, le sommeil. Euh, ça va avoir des impacts. Euh, si vous choisissez de jouer quand vous lancez votre jeu, et vous, ça va vous le dire, vous pouvez le jouer en mode survie. Ça va vous lancer des défis, et ces défis, il va falloir survivre. Donc déjà que c'est chaud, ça c'est vous de voir, mais ça, ça a été rajouté. Ça pimente un petit peu, ça durcit les choses. Bon, le jeu n'était déjà pas super simple avec toutes les quêtes qu'il y avait. Mais bon, ils ont ajouté ce côté. Donc, pour les amateurs de jeux de survie et des défis, ben voilà, vous pouvez jouer maintenant en mode survie. Et les derniers points euh, de cette mise à jour sont les curiosités rares qui ajoutent de nombreux objets et ingrédients seulement auprès des vendeurs qui agitent. Attention, ces objets sont en quantité limitée, donc rares. Ces ingrédients vous donneront, via l'alchimie, des effets jusque-là impossibles comme par exemple la vision nocturne. Euh, ce qui est déjà pas mal et d'autres euh, sûrement possibilités via l'alchimie donc n'hésitez pas à faire un tour auprès de tous les vendeurs que ce soit en ville et surtout les vendeurs kajites quand vous en croisez car ils vont vous vendre justement ces euh, curiosités rares ces ingrédients rares euh, que vous n'avez pas jusque là et qui grâce à l'alchimie vous allez pouvoir créer de nouvelles potions dans la vision nocturne et ça serait pas mal ça quand même dans les grottes et tout ça peut être, être sympa voilà en gros tout ce qui concerne les ajouts gratuits de la mage du euh, 20 du <rire> tiens à mon 21 du 11 novembre pardon 2021 donc comme je vous le disais concernant euh, le ce 11 novembre 2021 est sorti aussi le DLC Anniversary, qui lui n'est pas gratuit contrairement à ce qu'on vient de voir avec la mage alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de différent entre euh, l'achat du DLC qui va s'ajouter à votre Skyrim 5 euh, SE ben, Tout simplement, vous allez avoir 64 modes existants à ce jour dans le Création Club qui ont été ajoutés dans le, DS, dans le DLC. Donc, vous aurez 64 modes qui vont être ajoutés dans votre DLC. Alors, vous allez avoir, je vais vous les énumérer assez rapidement... Alors, vous allez avoir les accessoires arcaniques. Ça contient 28 objets et 16 sorts. Alors, allant de robe, conférant de puissants effets et d'anciens tomes magiques qui vous apprendront des sorts extrêmement puissants. Ce mode élargira les options de, votre, de vos personnages si vous jouez des mages. Vous aurez aussi l'agriculture. Ce, ce mode vous permettra, après avoir résolu une affaire de famille, d'acquérir une ferme dans laquelle vous pourrez faire pousser de nombreuses plantes et légumes. Vous pourrez même engager un intendant qui s'occupera des tâches quotidiennes et qui pourra également acheter des animaux pour diversifier votre activité en ce lieu. Donc, vous pourrez, grâce à l'agriculture, non seulement cultiver vos jardins, mais aussi faire de l'élevage. Donc, En plus de la pêche, plus toutes les quêtes et plus les ajouts de quêtes qu'il y a, on va avoir de quoi faire. Vous aurez aussi des arbalètes d'élite. Alors, ça contient un livre, cinq objets, un lieu, une quête mineure. Euh, donc, dans la châtellerie d'Affingar, une nouvelle quête vous permettra d'avoir accès à une cachette renfermant une arbalète ébonite et une arbalète effigue. Donc vous obtiendrez ça après avoir terminé la quête associée à ce nouveau mode. Il vous sera également possible de les fabriquer après à la forge vous-même. Vous aurez aussi l'arc des ombres. Ça contient un objet. Ce mode ajoute l'arc des ombres au jeu. Pour le récupérer, il faudra terminer une quête que vous pourrez lancer en parlant à Proventus à Venissi. Le chambellan du Jarl Balgrouf de, Bal de Blancherive. Ensuite, vous avez l'archer arcanique. Ça contient 6 niveaux types de flèches et 2 quêtes mineures. Donnez-vous un avantage magique pendant vos futures chasses à l'arc avec ce mode qui vous donnera accès à des flèches possédant divers effets très puissants. Alors, Vous aurez des flèches de feu, des flèches de glace, et etc. etc. Il y aura différents effets sur les flèches si vous utilisez cet arc arcanique. C'est en utilisant vos flèches sur cet arc que les arcs auront ce pouvoir. Si vous utilisez un autre arc, ce sera des flèches normales. Donc à vous de voir. Vous aurez aussi l'ajout d'armement rouge garde d'élite. Ça contient un set d'armes et d'armure, un artefact, 6 livres, 7 PNJ et une quête mineure. Ce mode va vous permettre de redécouvrir les revenants, un réseau d'agents rouge-garde. Il vous faudra les aider à délivrer un de leurs membres des griffes des Talmors. La quête liée à ce mode peut être commencée en parlant à Azedi, à la pierre de Chor, au nord de Fayez. Vous avez ensuite les armes du chaos qui contiennent 3 livres, 7 objets, 4 PNJ et une quête mineure. Ce mode va vous permettre lui de réformer les armes du chaos. Celles-ci sont étroitement liées au bâton du chaos dont il est fait mention dans les écrits « en bord de ciel ». Vous aurez aussi l'armure du seigneur, contient 8 objets, 3 pnj et une quête mineure. La légendaire relique impériale, connue sous le nom d'armure du seigneur, serait possédée par un mercenaire rouge garde. La légion impériale de solitude vous chargera de la retrouver. Almure alternative rassemble 15 modes. Ces 15 modes ajouteront des variantes à 15 sets d'armure présents dans Skyrim. Ainsi, vous pourrez trouver des variantes pour les sets Dwemer, de Stalrim, des draps, des cailles de dragon, des bonites elfiques, d'acier, de fer, de cuir, orques et d'argent. Ensuite, vous aurez les armures en cuir de Neck. Contient un set d'armures, trois livres, trois créatures, un objet, un PNJ et une quête mineure. Ce mode ajoute une quête permettant d'obtenir des armures en cuir de Neck. Vous obtiendrez également des bottes vous permettant de courir plus vite. Pour lancer cette quête, tâchez de trouver un elfe noir mort près du village des Scals. Ensuite, vous aurez le mode armure pour chevaux. Il contient deux modes. Deux mo Ces deux modes ajouteront chacun une nouvelle armure pour vos chevaux. Vous pourrez ainsi disposer d'une armure elfique et d'une armure en acier pour, vos pour nos compagnons chevaux. Oui, ça se dit Oui. Rendez-vous dans n'importe quelle étable pour pouvoir les acheter. Ensuite, vous aurez aussi euh, un mode bâton qui contient 7 bâtons. Ce mode ajoute 7 bâtons emblématiques issus de The Underscore 3 Morrowind. Vous pourrez uniquement les acheter, les acheter auprès de Nelot. Le bâton d'Azedoki qui contiendra 6 livres, un objet, 3 pnj, une quête mineure. Ce mode ajoute, vous le doutez, le bâton d'Azedoki à votre jeu. Vous pourrez le récupérer en réalisant la quête qui y est associée. Vous aurez aussi le bâton de chez Gorat. Il contient quatre objets, une quête mineure. Ce mode vous permettra de débloquer une quête constituant à tuer 2 necks particuliers. Ceux-ci vous donneront accès à de nouveaux ingrédients vous permettant de fabriquer le bâton de chez o Gorat. Vous aurez des bijoux nordiques. Contient deux livres, trois objets, un pnj, une quête mineure. Ce mode va vous ajouter 3 bijoux nordiques, un collier, une bague et une couronne que vous pourrez trouver ou acheter, voire fabriquer, si vous terminez la petite quête qui est associée à ce mode. Ensuite, vous aurez le mode Borde de ruine, contient un objet, une quête mineure. Alors, acquérir Borde de ruine, un arc dévastateur et arme préférée de Syl, la duchesse de démentia Chacune des flèches tirées avec cet arc reçoit un enchantement aléatoire. Vous le trouverez dans la grotte de la crique périlleuse. Le broyeur et garde spectral, contient lui 5 livres, une créature... Trois objets, un lieu et une quête mineure. Ce mode va vous permettre quoi D'obtenir le broyeur et garde spectrale les armes et armures avec l'amentation qui est déjà disponible dans le jeu de base. Du grand prêtre et architecte tonal en chef du second empire Dwemer K. Grenach. Ensuite vous aurez le mode campement. Contient un objet et un lieu. Ce mode ajoute la possibilité de fabriquer du matériel de campement à partir d'une forche ou d'une enclume. Vous pourrez ensuite vous en servir pour établir des camps définitifs dans lesquels vous pourrez dormir et cuisiner. Un mode très, uti très utile si vous souhaitez justement jouer en mode survie. Donc vous aurez la possibilité avec ce mode campement bah, d'avoir euh, tout ce qu'il vous faut sur vous. Ensuite, vous aurez le mode la cause. Conti la cause. Je ne sais pas si j'avais bien prononcé, donc je redis, la cause contient plusieurs sets d'armures et d'armes, deux artefacts, deux livres. Deux lieux, une monture, deux PNJ et une quête majeure. Ce mode est des plus imposants de cette mise à niveau euh, payante, c'est-à-dire du DLC. L'autre euh, lobe mythique cherche à reconstruire une des portes de la crise d'Oblivion et ce sera à vous de les arrêter au cours d'une quête vous emmenant dans les anciennes ruines Ayleid de Riel. En plus des armes et armures, vous pourrez obtenir un Destrier Dédra invocable. Vous aurez ensuite le mode champion de la guerre civile. Il contient 7 livres, 18 objets, 3 PNJ et une quête. Ce mode ajoute de nouveaux sets d'armure pour la légion impériale mais aussi pour les sombrages. La quête qui est associée vous permettra d'affronter le champion de la faction ennemie. Si vous choisissez de prendre le set d'armure parce que vous êtes impérial, vous choisissez le set d'armure impérial, ça vous permet de combattre le, champ le champion des sombrages. Et vice versa, si vous êtes un sombrage, vous pourrez affronter le champion euh, de la Légion impériale avec ce nouveau set d'armure. Ensuite, vous avez le mode des chevaux sauvages. Il contient deux livres, deux créatures, un objet et deux quêtes. La première quête de ce mode va vous permettre d'apprivoiser jusqu'à sept chevaux sauvages. La seconde quête de ce mode va vous permettre de débloquer une licorne que vous pourrez également utiliser comme monture. Enfin, vous aurez la possibilité de Customisez vos selles en vous rendant dans n'importe quelle écurie de la map. Autre mode qui a été ajouté via le DLC, « Chien de Nyx » contient un livre de sort, un sort, une nouvelle créature, deux objets et une quête mineure. Ce mode ajoute des « chiens de Nyx » sur l'île de Sostem. Ces créatures vous sont hostiles lorsqu'elles sont rencontrées dans la nature. Cependant, il vous sera possible d'en acheter une contre 400 pièces d'or. Euh, pour en faire un nouveau compagnon de route, alors que les chiens, si de mémoire je ne me perds pas, il me semble qu'ils étaient à 500 pièces les chiens, euh, tout simple. Donc cela seront à 400 pièces d'or les chiens de Nyx Ensuite vous aurez aussi les chiens squelettes. Ça contient deux livres, trois créatures, deux objets, une quête mineure. Ça vous ajoutera évidemment, vous l'avez deviné, les chiens squelettes à la liste des ennemis de votre jeu. Vous pourrez néanmoins en obtenir un qui fera office de compagnon en suivant la quête associée à ce mode. Ce familier ne se battra pas pour vous, mais il boostera vos dégâts contre les morts vivants et les nécromanciens. Ensuite, vous aurez le mode crise amère qui contient un objet, un PNJ et une quête mineure. Chrysamère est aussi connu sous le nom de la lame du paladin ou encore l'épée du héros. Cette épée clé légendaire est imprégnée de trois enchantements très puissants. Vous pourrez la récupérer grâce à ce mode inclus dans le DLC. Vous aurez aussi le mode coupure d'amertume, contient un lieu et trois quêtes. Cette quête vous amènera à visiter un nouveau donjon qui évoluera en fonction de vos choix. Le tout pour en apprendre plus sur la coupe d'amertume. Vous pourrez commencer la quête associée à ce mode en lisant un nouveau livre dans l'auberge du Morsoif situé à Epervine. Vous aurez aussi le mode le croisé divin qui contient deux armes, deux armures, deux PNJ et une quête mineure. Vous pourrez vous aussi porter l'armure du croisé divin grâce à ce mode qui va vous permettre de les récupérer au cours d'une quête se déroulant au guet des, crânes, des quatre crânes. Voilà Ensuite, vous aurez le mode Dawnfang et Duxfang. Contient 15 livres, 5 créatures, 2 objets, 2 pnj, 1 lieu et 2 quêtes. Ce mode ajoute une épée exotique capable de changer d'apparence pour suivre le cours du jour et de la nuit et une autre épée similaire en apparence à la première. Pour commencer ce mode, rendez-vous dans les égouts de Fayez. Vous aurez aussi le mode défi. Dans ce mode, deux guerriers sont en plein débat pour savoir lequel d'entre eux arrivera à terrasser une monstrueuse araignée. Il vous faudra les suivre pour découvrir ce qu'il adviendra d'eux. Cette quête vous permettra de mettre la main sur deux armes légendaires. Pour la commencer, il vous faudra lire le journal d'Adonato Leotelli à l'auberge du d'Elâtre. Ensuite, vous aurez un mode qui s'appelle le familier de bord de ciel. Il contient six livres, cinq nouvelles créatures, cinq nouveaux objets. 4 PNJ et une quête majeure. Ce mode ajoute 5 nouveaux familiers possédant des capacités spéciales et que vous pourrez obtenir en suivant une longue quête. Pour la commencer, il va falloir vous en adresser à Alvar qui se trouve dans une ferme à l'est de Rokikbourg. Rorikbourg. Voilà. Ensuite, vous aurez les fantômes du tribunal. Qui contient des dizaines de sets d'armes et d'armures, sept artefacts, 3 lieux et 6 quêtes. Ce mode est un des plus imposants de cette mise à niveau payant du DLC, il contient plusieurs quêtes centrées sur le tribunal d'anciens dieux elfes noirs qui ont été destitués de leur position. Vous aurez à affronter de redoutables ennemis au travers de nombreuses quêtes vous permettant de récupérer des dizaines de sets d'armes et d'armures qui vous rappelleront The Underscroll 3 Morrowind. Vous aurez ensuite le mode fandoir de chef, contient une arme et une quête. Dans ce mode, le fendoir de la reine des chutes de sang a été dérobé par un vieil ennemi. Vous serez chargé de le retrouver et pourrez ensuite le garder. Pour lancer la quête associée à ce mode, il vous faudra demander à un aubergiste s'il a entendu des rumeurs dernièrement. La ferme de la toundra contient un objet et un lieu. Ce mode va vous permettre de faire l'acquisition d'une ferme qui pourra faire office de maison. Pour découvrir tous les détails de ce contenu, ben, il faut tout simplement aller sur agriculture. Donc, vous allez pouvoir non seulement maintenant construire vos maisons, mais vous pourrez aussi euh, construire une ferme. Donc, pour ça, tout simplement, il vous faudra euh, ben, faire le, le, la ferme de Tundra. Euh, les gobelins contiennent deux livres, deux créatures, trois objets, deux PNJ, un lieu et une quête. Ce mode va vous ajouter deux types de gobelins au jeu. L'un sera un nouvel ennemi que vous pourrez affronter. L'autre sera recrutable et portera une lance légendaire pour vous aider au combat. Ce mode ajoutera également un nouvel ingrédient alchimique. Vous aurez ensuite le mode grimoire nécromantique qui contient 13 sorts et des livres de sorts. Ce mode ajoute 13 sorts et livres de sorts base, basés sur la thématique de la nécromancie. Ceux-ci vous permettront d'invoquer des légions variées de squelettes prêts à se battre pour vous, ces livres de sort seront redoutables, ils seront trouvables dans des coffres ou achetables chez divers marchands. Vous aurez aussi le mode Andra-M, il contient deux livres, un objet, un PNJ, un lieu et une quête. Ce mode va vous ajouter une maison pour votre personnage dans la crevasse. Pour commencer la quête associée à celui-ci, vous faudra lire une note remise par un messager lorsque vous atteindrez le niveau 10. Ensuite, vous aurez le mode Manoir de sang glacial. Contient un lieu, une quête et une maison de joueurs. Ce mode va vous permettre d'acquérir une nouvelle maison basée sur la thématique des vampires. Vous pourrez lancer la quête associée à ce mode en lisant une note que va vous confier un messager. Mais ce coup-ci, lorsque vous aurez atteint le niveau 12. Autre mode, le marteau de standard. Contient un objet et une quête mineure. Il ajoute le marteau de standard au musée de Marquette. Euh, il ne vous restera qu'à vous y présenter pour le, le voler et l'ajouter à votre collection. Vous aurez aussi le mode « Les morts vivants ». Il contient 4 livres de sorts, une nouvelle créature, un nouvel objet et 2 quêtes mineures. Dans ce mode, un messager viendra vous remettre une lettre vous informant qu'un rituel de nécromancie va être réalisé. Tentez d'intervenir pour vous rendre compte qu'il est déjà trop tard. Des hordes de zombies vous attaqueront désormais dans tout bord de ciel. Ensuite, vous aurez le mode Mi-Watch. Il contient trois livres, une créature, un PNJ, un lieu et une quête mineure. Mi-Watch est une maison qui se trouve dans la châtellerie de Ja. Alors, je vais vous les player parce que c'est compliqué à dire. H-J-A-A, -A L marche. Voilà. H marche, Jalmarche, enfin vous le direz comme vous voulez, et qui vous sera accessible après avoir réalisé une très courte quête. Le stockage d'objets uniques qui est présent est similaire à celui que vous trouverez dans la ferme de Toundra. Le Chumtsum, maison Dwemer, contient une maison, un objet et une quête mineure. Ce mode ajoute une maison dans le style Dwemer qui devra être reconstruite avant d'être habitée. Vous pourrez commencer la quête associée à ce mode en lisant un nouveau journal que vous trouverez dans le foyer gelé situé à fort Diver. Autre mode présent, glaive contient un arme et une quête mineure. Ce mode ajoutera Orglave à votre jeu. Ce katana doré est un artefact abritant la puissance du prince Dédra, Boétia. Vous pourrez trouver la tombe qui le referme en suivant une petite quête que vous pourrez lancer en vous rendant au sanctuaire de Boétia. Le pack d'extension d'arbalètes contient 16 objets. Ce mode contient 8 nouvelles arbalètes, une dédra, une en os de dragon, une en vert, une impériale, une nordique, une orque, une en argent et une stalrim, ainsi qu'une version améliorée de chacune d'entre elles. Vous aurez aussi le mode point terrifiant qui contient 15 objets. Ce mode ajoute 15 nouveaux gantelets à votre jeu. Ceux-ci sont des variantes de ceux existants de base dans Skyrim. Vous pourrez les forger, les acheter ou les trouver dans tout bord de ciel. Vous aurez aussi le mode le retour du renard gris. Il contient 9 libres, 5 objets, 3 PNJ et une quête. Ce mode va vous permettre de récupérer la capuche grise de Nocturne, un artefact d'Edra qui vous permettra de voir toute forme de vie à travers les murs. Vous, pour découvrir l'histoire de renard gris et récupérer cet objet légendaire, il faudra effectivement suivre... Ce mode et ce qui vous sera demandé de faire, tout simplement. Pas un ajout, mais pas des moindres. Le sac à dos d'aventurier, donc ce mode contient 16 objets. 16 nouveaux sacs à dos qui seront ajoutés au jeu. Ils vont vous permettre de transporter 75 kilos supplémentaires. Et là, on dit Alléluia parce qu'on se rappelle quand même que c'est la galère dans Skyrim. On est tout le temps en surpoids. Euh, on est obligé de jeter des affaires. Donc là, on a différents sacs à dos. Rajoutant 75 kilos supplémentaires. Certains d'entre eux posséderont des attributs supplémentaires, les rendant encore plus utiles pour votre aventure, notamment en mode survie. Donc vous aurez des sacs à dos normaux et des sacs à dos pour le mode survie. Autre mode aussi présent la saison des oubliés. Ils contiennent 10 livres, 7 créatures, 17 PNJ, euh, 17 objets, pardon, un lieu, 3 PNJ, 3 quêtes majeures et un sort. Ce mode ajoute une nouvelle caverne dans la, dans la châtellerie de la crevasse. À l'intérieur de cet immense donjon, vous rencontrerez de nombreux nouveaux ennemis et des salles basées sur la thématique des quatre saisons remplies de puzzles. C'est un des modes les plus longs disponibles dans cette mise à niveau, c'est-à-dire dans le DLC. Vous aurez aussi un nouveau mode qui s'appelle la salle du JB, qui contient une maison, un set d'armes et d'armures et une quête mineure. La salle du JB est un mode ajoutant une nouvelle maison qui est basée sur le thème de la nécromancie et que vous pourrez acquérir. Vous pourrez également y récupérer des armes et armures légendaires. Pour commencer la quête associée à ce mode, il vous faudra lire un nouveau journal que vous trouverez dans un fort abandonné au nord de l'étang de l'œil de Mara. Vous aurez aussi le mode sanctuaire de l'ombre furtive. Il contient un livre, deux objets, deux lieux et une quête mineure. Ce mode vous permettra de débloquer une nouvelle maison pour votre personnage. Celle-ci se situe dans les égouts de Fayez et peut être achetée auprès de Vekel contre 7500 pièces d'or. Vous y trouverez de nombreux rangements ainsi qu'une salle secrète en comprenant encore plus. Vous aurez aussi un euh, autre mode qui va vous permettre d'avoir des sets d'armure, des vigiles de standard. Il contient 7 livres. 4 sets d'armure, 5 PNJ et une quête mineure. Dans le bastion des vigiles situé au sud d'est d'Aube vous trouverez une quête qui va vous amener à enquêter sur des meurtres étranges. Pendant la réalisation de cette quête, vous aurez la possibilité de récupérer chacun des 4 sets d'armure qu'apporte ce mode. Après l'avoir terminé, il vous sera possible de les fabriquer directement dans n'importe quelle forge de n'importe quelle ville. Autre mode, Shadowrent contient un PNJ et une arme. Ce mode ajoute évidemment Shadowrent, une arme pouvant changer de forme et originellement disponible dans The Elder Scrolls 4 Oblivion. Dans la châtellerie d'Est vous pourrez trouver un clone de votre personnage qu'il vous faudra vaincre pour récupérer cette arme légendaire. Vous aurez aussi le mode Saturil, Saturalia Holiday Pack. Il contient une créature, 5 objets, un PNJ, une quête mineure. Ce mode ajoute un renne qui pourra vous servir de monture et un set d'armure rappelant la tenue portée par les bretons lorsqu'ils fêtent Saturalia. Vous pourrez déclencher cette quête en trouvant un nouveau camp proche d'Aube étoile. Suivez la quête associée à ce mode pour avoir accès au marchand qui vous vendra ces nouveaux objets et ces nouvelles montures. Vous aurez aussi Speck Knight Armor qui contient 4 livres, une créature, 2 objets, 3 sets d'armure, 4 PNJ et une quête. Ce mode va vous permettre d'obtenir 3 variantes du set d'armure nommé Speck Knight Armor, la tenue de combat d'un ordre de chevalier breton. Vous aurez aussi le mode Terreur du Défunt qui contient 5 livres, 6 livres, pardon, 9 objets, 3 lieux, 5 PNJ et une quête. Le mode Terreur du Défunt inclut 2 épées, plusieurs tenues et une résidence navale. Pour commencer cette quête, il vous faudra trouver un livre portant le nom de ce mode dans le Ragnard Pervers de Solitude. Vous aurez, et c'est l'avant-dernier mode, le mode Umbra, qui contient Umbra, U-M-B-R-A, contient un objet, 4 pnj, un lieu et une quête. Ce mode va vous permettre de mettre la main sur un artefact d'Edra, l'épée d'Umbra, vous pourrez lancer cette quête en lisant une note se trouvant dans une nouvelle zone du jeu, dans les montagnes au nord-est de la châtellerie de Fayez. Et le dernier mode qui a été ajouté, c'est un vazar en armure Dwemer, il contient un livre de sorts un sort, une nouvelle créature et une quête mineure. Ce mode vous ajoutera la possibilité d'acheter un vazar en amur Dwemer auprès de cassemo Voilà, donc ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous voyez ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a euh, ce qui a été ajouté via la mise à jour gratuitement. Et là, je viens de vous, de vous lire, enfin de, de, de vous lire, de vous dire. Tout ce que contient le DLC. Donc il y a énormément, énormément, énormément d'ajouts. Donc à vous de voir. Est-ce que le DLC vous tente ou pas euh, Est-ce que euh, vous allez mettre la mâche ou continuer à jouer avec vos modes Ben écoutez, en tout cas, je vous aurais donné toutes les informations. Je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup sont perdus. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur mode ne fonctionne plus. Donc maintenant, vous avez la réponse. Euh, après. Beaucoup me disaient, mais où c'est qu'on va trouver ces fameuses nouvelles quêtes Donc là, je vous ai donné, sans vous spoiler, euh, les lieux, parce que c'est pas toujours évident. On le sait dans Skyrim, des fois, on ne trouve on pas, au niveau de la boussole, euh, surtout dans les quêtes euh, diverses, on n'a pas toujours un endroit euh, qui est marqué, même si on sélectionne la quête. Euh, c'est pas toujours marqué c'est tout simplement parce que c'est dans les dialogues au moment où ça vous a été donné que vous aviez les renseignements donc si vous ne l'avez pas fait tout de suite ben après pour vous y retrouver c'est un peu compliqué à part d'aller voir sur internet donc là je vous ai donné tout ce que la mage gratuite du 11 novembre vous a donné c'est effectivement beaucoup moins de choses que ce qu'il y a dans le DLC sachant que la mage de toute façon gratuite tout le monde en bénéficie si vous faites la mise à jour le DLC avec tous les modes que je viens de vous donner, tous ces ajouts, toutes ces quêtes, tous ces nouvelles sets d'armure, ces maisons, etc. ne sont comprises que dans le DLC. Pour ça, ben, il faut l'acheter. Donc, euh, 19,99€ sur Steam ou euh, aux alentours maximum, je crois, de 16€ sur Instant Gaming. Mais écoutez, j'attends vos retours avec impatience. Vous me direz ce qu'il en est. Moi, de mon côté, je suis en train de tester tout ça sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si euh, vous le souhaitez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Euh, je remercie euh, encore euh, mon ami américain pour m'avoir euh, permis de partager sa vidéo en arrière-plan. Donc je redis son nom, c'est Tidly Ogi. Euh, donc évidemment, hein, vous n'avez pas, euh, il n'a pas mis tout, tout, tout, tout, tout, tout ce qu'il y a. Vous avez pu voir que dans les DLC, il y a énormément, énormément, énormément d'ajouts, de lieux, de quêtes, d'objets. Donc il est impossible pour lui de faire tout ça. Et moi, je ne voyais pas vous mettre. Euh, à chaque fois que je vous lisais un mode ou que je vous informais sur un mode qui est dans le DLC, vous mettre une image, ça m'aurait pris un temps de fou. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, vous savez que j'y réponds toujours. Et puis, si vous voulez venir me voir sur Twitch, vous avez le lien de la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye